de professionnel, mais en réalité, c'est un, une vente immobilière, vous savez, c'est de la stratégie, euh, c'est aussi un focus, c'est euh, une motivation ferme de vouloir vendre son bien immobilier, mais malheureusement, vous êtes tout seul, vous êtes isolé, euh, et peut-être que cela fait des mois, voire des années que vous n'arrivez pas à vendre votre bien immobilier, du coup, euh, bah si vous n'êtes si pas aidé, si vous n'êtes pas aidé à sortir de, de ce cycle négatif de vente qui ne se réalise pas, c'est quand même très difficile. Donc quand je viens dans ce parc, euh, je me dis quels sont les outils que je pourrais développer qui pourraient encore euh, euh, aider euh, les, euh, les propriétaires euh, à vendre leur bière rapidement. Parce que l'objectif, c'est lorsqu'on met en vente, on n'a pas envie de vendre dans six mois ou dans un an. Quand on met en vente, on veut vendre maintenant. Et pour cela, il vous faut une stratégie, il vous faut des conseils, il vous faut être accompagné. Euh, et ça, si vous voulez, aujourd'hui, beaucoup de propriétaires euh, immobiliers pensent qu'on est rattaché au marché, à une période de vente, ce qui est totalement faux, parce que si vous êtes agent immobilier par exemple, et que vous devez faire votre chiffre d'affaires que sur euh, euh, six mois de l'année, vous imaginez, c'est pas un business qui est, euh, qui est rentable. Évidemment, on vend tout le temps. On vend tout le temps, mais il faut avoir une stratégie et vous n'êtes pas une agence immobilière. Et C'est pour ça que lorsque je viens ici, c'est toujours pour me dire comment je peux améliorer une méthode pour vendre en 31 jours comment je peux faire pour vous donner des, euh, des astuces des trucs qui feront que ça fera la différence et que vous pourrez vendre votre bien immobilier rapidement c'est pour ça que je, je mets en place mardi un événement qui vous permet de me rencontrer en live où je vais vous partager trois secrets ces trois secrets c'est très important que vous les connaissiez parce qu'ils répondent à trois questions si vous voulez vendre votre bien immobilier dans les semaines qui viennent parce qu imaginez vous si vous vendez allez on va dire en décembre vous ne toucherez l'argent le fruit de votre vente qu'en mars si vous vendez en mars vous toucherez l'argent que en juin mais pour vendre son bien immobilier il y a quand même un travail en amont à faire il y a quand même un travail de réflexion il y a quand même euh, cette, euh, cette préparation avant de se lancer corps perdu dans dans une euh, communication qui pour l'instant pour vous est super simple, c'est quoi C'est une annonce immobilière, euh, et puis vous attendez euh, qu'il y ait bien euh, quelqu'un qui veuille euh, ce qu'on appelle mordre à l'hameçon, hein, vous êtes dans ce qu'on appelle le syndrome, enfin que j'appelle le syndrome du euh, pêcheur à la nid, c'est-à-dire que voilà, euh, comme un pêcheur qui est au milieu de, de l'étang, il lance sa canne à pêche et puis il attend qu'il euh, y ait bien un, un poisson qui veut, euh, qui veut bien mordre à son hameçon, encore faut-il qu'il ait mis un bon appât, encore faut-il qu'il soit dans une zone où effectivement euh, il va pouvoir capter des, des poissons. Donc vous, ce que vous devez avoir, c'est une stratégie. Ce que vous devez avoir, c'est ce focus et vous dire bon, ok, je n'accepte pas ma situation. Aujourd'hui, je dois m'en sortir. Je dois absolument vendre mon bien immobilier parce que je suis dans une situation qui ne peut plus attendre maintenant. Et si je ne vends pas maintenant, et si ça dure encore deux mois, trois mois, quatre mois, ça veut dire que l'argent, je vais le toucher en juin. Vous imaginez C'est très éloigné. Comment vous allez faire pour tenir jusqu'ici Donc vous devez être absolument dans une situation de motivation extrême. Et moi, pour vous y aider, je mets en place un live en direct, mardi soir, où je vais vous révéler donc les trois secrets qui répondent à trois questions. La première question, c'est quoi C'est vous devez savoir à qui vous devez euh, montrer votre bien immobilier. Vous devez savoir à qui vous devez envoyer cette communication et spécialiser cette communication vers ce type de personne. Ensuite, vous devez savoir comment on présente son bien immobilier pour ce type de personne. Ça, c'est super important parce que même si vous savez à qui vous devez vous adresser, il faut aussi savoir comment on doit lui présenter votre bien immobilier. Et Ensuite, vous devez capter un volume d'acquéreurs qualifiés, motivés à acquérir votre bien immobilier pour que vous puissiez vendre rapidement. Donc c'est ça qu'on va voir mardi soir, et c'est ça qui va faire que vous allez euh, renverser la vapeur, vous allez avoir une situation de réflexion qui va dire « Ah ok, donc en fin de compte, effectivement, si j'ai la bonne stratégie, si je m'adresse aux bonnes personnes, si je sais comment présenter mon bien immobilier, alors je comprends que je vais redynamiser, je vais relancer, redynamiser ma vente immobilière, et donc je vais obtenir des contacts rapidement. » Donc il faut que vous soyez toujours dans cette logique, mais ce n'est pas évident tout seul. Ce n'est pas évident quand ça fait des mois, voire des années, qu'on n'arrive pas à vendre son bien immobilier parce que euh, notre état d'esprit n'est pas dans cette réflexion positive et on se retrouve toujours dans cette situation où on doit être aidé pour sortir de ce cycle. On doit, même si on le souhaite, ce n'est pas toujours évident d'y arriver. Donc, ce qu'il faut que vous soyez euh, euh, dans, dans la réflexion de sortir de là mais sans vous dire je vais y aller tout seul parce que euh, ben, je suis pas un professionnel de l'immobilier j'ai essayé avec les agents ça n'a pas fonctionné j'ai essayé tout seul ça n'a pas fonctionné donc qu'est ce que je peux faire aujourd'hui qui pourrait fonctionner justement ah, et, et c'est ça c'est ça qu'on va voir euh, comme en mardi soir alors si pour vous ça devient urgent que vous soyez dans cette réflexion alors j'attends un petit peu parce que il y a un camion des services de, du parc qui vient d'arriver. Voilà. Donc, si vous êtes dans euh, cette euh, volonté ferme de vendre votre bien immobilier et que vous souhaitez que euh, bah, votre vente se réalise dans les semaines qui viennent, parce que je vous dis, l'argent, vous n'allez pas le toucher tout de suite. Hein, comptez au moment où vous allez vendre votre bien immobilier, vous allez toucher l'argent trois mois plus tard. C'est-à-dire, on passe chez le notaire, on, on signe ce qu'on appelle le. Alors là, il y a. Je ne sais pas si vous voyez. Il y, a, il y a deux. Il y a deux canards. Enfin, c'est une oie sauvage là et un canard qui font un champ là. C'est extraordinaire. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes toujours dans cette volonté euh, de, de vous dire ouais ben c'est pas grave. Euh, si je vends pas le mois prochain. Euh, ce mois-ci, je vendrai le mois prochain. Mais vous ne vous rendez même pas compte que l'argent, vous n'allez pas le toucher tout de suite vous allez euh, mettre plusieurs mois avant de toucher cet argent. Et si vous êtes dans une situation où franchement, vendre votre bien immobilier, c'est la solution à votre problème, c'est maintenant qu'il faut que le bien immobilier se vende. Il ne faut, euh, faut pas se dire, ah oui, mais euh, euh, là, je suis sur telle période et sur cette, cette période-là, ça ne fonctionne pas. Tout ça, c'est des bêtises. Tout ça, il ne faut pas écouter ce qu'on vous raconte parce que si vous entendez ça de la part de vos amis ou de la part des agents immobiliers, ce n'est pas eux qui sont dans votre situation. Moi, je vous dis que mes clients ont vendu sur n'importe quelle période j'ai des clients qui ont vendu euh, en janvier en mars en septembre euh, euh, en août bon on vend n'importe quand c'est parce que vous n'avez pas de stratégie et en plus à l'ère d'internet aujourd'hui on peut capter des gens n'importe où dans le monde on a un potentiel énorme donc Vraiment se dire qu'on est limité, c'est une erreur, c'est complètement faux et on vous a mis ça dans le crâne, moi j'appelle ça des, des rats dans la tête et il faut que vous sortiez ces rats de la tête et il faut que vous fassiez aider On ne peut pas faire ça tout seul Alors, encore une fois je vous motive à vous inscrire, le lien doit être quelque part, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo sur Facebook ou sur Youtube ou sur mon blog mais par contre, euh, vous allez trouver le lien, si vous êtes sur YouTube, il euh, y a un petit « i » en haut du, euh, en haut euh, droit de, de, de l'écran, ou bien j'ai mis un lien dans le descriptif en dessous de la vidéo, et si vous êtes sur Facebook, le lien est dans la description au-dessus de la vidéo. En tout cas, si pour vous, ça devient vraiment urgent, vous devez vendre, euh, maintenant on, on, va, on, va, on, va, on va relever les manches quoi, on va on va se dire « Ok !» Euh, j'ai compris euh, ce que Frédéric m'explique mais euh, du coup, ben, il faut que je me relève les manches et il faut que je me mette à bosser donc si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit de reprendre la, les, comment, votre vente en main effectivement, si vous pensez qu'il faut compter sur quelqu'un d'autre pour que la vente se réalise ce que je vais vous présenter mardi soir c'est pas intéressant donc faites-le dans un état d'esprit euh, d'ouverture et de vous dire, ok, je viens mardi soir je prends note un cahier, un stylo je prends une... Euh, une bouteille d'eau pour garder la dynamique et boire régulièrement. Et puis, je vais m'en sortir. Je vais relancer ma vente immobilière. Allez, je compte sur vous. Vraiment, du fond du cœur, j'espère qu'on va se voir mardi soir. Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. À bientôt. Et là, j'ai fait mon niveau d'énergie, mon niveau de motivation pour remonter. Je désacralise la vente dans les C'est quand même quelque chose qui est pesant, On parle de gros budgets. Et même moi, j'arrive à le prendre comme un jeu. Non, mais c'est une performance.